Bonjour, donc aujourd'hui nous allons préparer un bourguignon avec Edith. Donc Edith, peux-tu nous, nous dire euh, quels ingrédients on a besoin pour préparer ce bourguignon s'il te plaît Alors, pour un bourguignon, d'abord du bourguignon, du sel, des oignons et de l'ail mixés, des petites carottes coupées, des lardons, du thym, de l'huile, du vin, et pour le roux, il faudra de la farine Prêt. et du vin. D'accord, donc maintenant nous allons passer à la préparation de la cuisson, c'est ça hein? Voilà. Alors là, je chauffe le tout je mets de l'huile. Je laisse bien chauffer. Ensuite... Quand c'est bien chaud, je mets le bourguignon. Il faut, faire, euh, il faut le faire ruisseler, quelque chose comme ça, non Il faut le faire revenir oh, à peu près euh, 5, 5, 10 minutes. Oui, d'accord. pour retourner les morceaux sûrement les saisir pour des deux retour, côtés non voilà il faut que les morceaux changent de couleur sur toutes les parties d'accord voilà on laisse revenir un petit peu alors voilà on retourne morceau par morceau pour que ça change de couleur faut plus qu'il y ait de rouge d'accord Bon, alors, Edith, maintenant que, que c'est bien revenu, la viande, on fait quoi, là Voilà, alors maintenant, la viande, elle est colorée. Oui. Donc, je mets les petits lardons. Oui. On va revenir avec la viande. D'accord. Tu mets, pas de, sel, les... tu mets pas de sel, tu mets pas de sel, pas de Après, d'accord. Voilà. On fait bien revenir le tout, alors. Hein. Oui. On peut mettre le thym tout de suite. Oui. Voilà, on laisse revenir un petit peu les lardons. D'accord. Bon, voilà, Edith, donc maintenant, tu, tes, ta viande et tes lardons sont revenus. Donc, euh, il y, y a combien là, parce qu'il y a beaucoup de viande quand même, là, dans ton bourguignon euh, C'est pour euh, 6 à 8 personnes, un kilo kg à peu près. D'accord. Donc, voilà. maintenant, on fait quoi alors maintenant, on met euh, l'ail et l'oignon euh, moulu en même temps. D'accord. Tu as tout mélangé et tout voilà. haché alors Oui. D'accord. Je vais mettre un petit peu de poivre. D'accord. Par contre, le sel, on le met à mi-cuisson. D'accord. Parce que ça durcit la viande. Ok. Bon. Je remue. Un Je petit... mets du poivre. Combien une pincée de pincée Oh une petite pincée de poivre. D'accord. Voilà. Je remue. Je fais suer l'oignon. Bon bah voilà Edith, donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous as fait là après euh, tous euh, les petits mélanges avec euh, les oignons, l'ail Bon, alors j'ai mis les petites carottes. Oui. J'ai couvert d'eau. D'accord. J'ai laissé cuire un peu. D'accord. Là, on arrive à mi-cuisson. Oui. Je vais ajouter du sel. D'accord. Voilà. Pas trop quand même. Non. non. Du sel et je mets le vin. D'accord. Qu'est-ce que tu mets comme un, un petit bordeaux, quelque chose oh, comme ça Un bordeaux, un merlot, euh, euh, voilà. D'accord. Ah bah dis donc... Euh, voilà, je mets du vin. On va boire un coup en même temps, là. Voilà, et je laisse un peu pour le roux. D'accord. Voilà, vous pouvez aussi prendre du jus pour faire le roux. D'accord. Oui. Voilà, maintenant je couvre et je laisse cuire. On va laisser cuire combien de temps encore oh, Encore une heure. D'accord. Et après, voilà. donc, on fera le roux, alors On fera le roux à la fin. Bon, donc, bah, ça euh... sera cuit et il restera un peu de jus. D'accord. Bon, écoute, voilà. je, te, je te donne un rendez-vous euh, rendez tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, tu fais quoi, Edith, là, alors Alors là, je vais faire mon roux. D'accord. Je oh. mets du vin. D'accord. Voilà, je tamise ma farine pour ne pas faire de grumeaux. D'accord. Je mets, je mets un peu de farine. Combien Là, deux. je mets deux cuillères à soupe. Deux cuillères à, à soupe, d'accord. Voilà, je tamise. Ça évite de faire des grumeaux, alors. Voilà. D'accord. Et donc, ça, après, que une fois que ça va être... Voilà, moins, après, dilue bien. Oui. Voilà. Il faut bien... Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Oui. Ça se mélange facilement, quand même. Voilà, Oui. D'accord. Ah, je vais remettre un petit peu de farine parce qu'il y a trop de... Il y a plus de vin. Donc, ça me fait trois cuillères à soupe. D'accord. Donc, on prend un tamis normal hein, avec des petites mailles, c'est ça Oui. D'accord. Donc ça, après, qu'est-ce que tu vas faire avec Voilà. Après... À la fin de la cuisson, juste avant d'éteindre, eh ben, je mets le roux dedans. Ok, tu mélanges et puis euh, après tu sers combien de temps je après Je laisse cuire, euh, je sais pas, 5, 10 minutes. Oui. Pour qu'il qu y ait une sauce euh, épaisse. D'accord. Voilà. Là, bon. mon roux, il est prêt. D'accord. Donc ça, tu vas ajouter dans, ton... dans ta marmite alors Voilà. D'accord. Ok. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est bien liquide, c'est bien, bien homogène. Voilà, il n'y a pas de gros mots. Alors. Ah oui, c'est nickel. Moi, si je fais un roux, c'est pas pareil. Hein <rire> voilà, on va attendre. D'accord. Que ça cuise encore un petit peu. Et puis, on mettra le D'accord. Bon, donc, on attend encore un petit on peu. On attend, on laisse le roux en attente. D'accord. Et voilà. Ok, Bah tout de suite alors. A tout de suite. Bon ben voilà dites là maintenant je crois donc que tu vas ajouter le roux, c'est bien ça. Hein? Voilà, je mets le roux. Oui. Voilà. D'accord. Épaissir la sauce. Je remue au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Et donc ça, ça va t'épaissir la sauce alors. Voilà. Hein? Ça fera une belle sauce épaisse. D'accord. Et donc plus tu réchauffes, plus ça doit être, euh, ça doit être bon, plus ça ah, doit oui, être épais, si non oui, le lendemain c'est meilleur, c'est réchauffé. Oui, comme beaucoup de plats d'ailleurs. Voilà, vous voyez, là c'est bien, euh, c'est épaissi. Oui, tout à fait, je vois bon, ça on là. laisse cuire un petit peu, 5 minutes à peu près. Oui, 5-10 minutes. Parce que là, ça fait au moins 4 euh, heures, hein, ça cuit, hein, mmh. ça met longtemps à cuire. Hein, mmh, D'accord. Oui, il y avait beaucoup faut de laisser, viande aussi. Il hein. y avait beaucoup de viande et puis il faut laisser cuire à petit feu. D'accord. Voilà, Donc on... on attend 5 minutes et ça va être bon. Et on se retrouve pour le service alors. Voilà. Bah à tout de suite, Edith. A tout de suite. Bon, ben bah, voilà Edith, alors ça y est, c'est prêt là maintenant. Donc tu fais quoi là Tu dresses... c'est est fini, là je dresse mon plat. D'accord. Voilà, il y a une belle sauce. Oui, effectivement, ça a l'air très très sympathique. Voilà, c'est succulent. Oui, ça a l'air. Hein. C'est bien cuit. D'accord. Voilà, il oh, y en a assez là, hein. alors, un pour une personne. Ah oui, il faut de la sauce, bien sûr. La sauce, dans la sauce, on retrouve les petites carottes, les petits lardons. D'accord, puis voilà. c'est vrai que la sauce, Avec a l'air... les petites patates à la vapeur. D'accord, très bien. Et voilà, ça donne ça. Eh bien, c'est parfait, Edith. Ben, écoute, je te remercie pour cette recette de bourrillon et je te dis à bientôt, alors. Voilà.